Hello everybody, bonjour tout le monde, c'est Emma en direct de Koh Samui. Vous cherchez un bon restaurant ou bien manger à Koh Samui. J'apprécie le côté typiquement thaïlandais de Koh Samui, c'est la raison pour laquelle je vous présente des restaurants thaï tenus par des locaux. Vous recherchez un petit restaurant à proximité de la plage de Nam. voici une petite adresse qui pourrait vous intéresser. Je suis Emma, je propose ben Sawadi Villa à la location. Profitez d'une expérience locale de plus de 5 ans. Ça se trouve à Talingnam. Si vous voulez manger dans un restaurant tenu par des locaux, fréquenté par des locaux, c'est ici. Si vous ne connaissez pas Talingnam, je vous rappelle que j'ai filmé cette vidéo dans la playlist qui s'appelle Toutes les plages de Koh Samui. Alors voilà le chef you are the, the pastry chef, right? Yes. And the owner of this restaurant? What's the, What's the name of the restaurant? Yes, Papa Poisson. Papa Poisson. SAK. SAK? S-A-K. oh S-A-K. Kun-SAK. Kun-SAK, okay. okay. yeah. sak yeah. Oh, okay. Joe. okay. your Joe. Thai kitchen. Thai kitchen. Thai kitchen. Thai krua At the Bantalinga, Moritz Bantalinga. Okay. And, and we change the chain for the Meridian. For Saint Sarah, Shawin Big. Saint Sarah. Come back again into okay. international. Okay. In the coin. In the coin. We have experience about the 20 years up. Ça fait environ 20 ans que yes, qu une expérience. Yeah, il y a Il a tout son appareillage ici pour pétrir et pour préparer les pâtisseries. Voilà. Un petit restaurant, si vous êtes dans le secteur de Tallinnam, vous le repérerez avec ce panneau papa-coiffant. C'est un petit resto taille authentique, vraiment super sympa. Ils font pousser des bonsaïs, comme vous voyez ici. Oui, je sais, on dit bonsaï, mais avec mon accent, ça devient bonsaï. Si vous êtes amateur de bonsaï, c'est ici qu'il faut venir. Ils ont également des cactus. Les cactus sont ici. Honnêtement, je ne sais pas si cette couleur est normale, mais je suppose que oui. Ils ont toute une variété de différents cactus avec des vraies fleurs. Un petit clin d'œil à mon ami Amel qui saura pourquoi je dis ça. Donc, si vous avez envie de vous offrir un cactus, c'est vraiment un endroit idéal. Ils en ont encore derrière. C'est vraiment un endroit magique pour de jolies plantes, des bonsaïs de tout âge et de toute taille. On pourrait appeler ce restaurant euh, le bonsaï. C'est ouvert uniquement le midi pour le déjeuner. J'ai déjeuné à trois reprises dans cet établissement. Voyons si vous verrez la petite anomalie. Du poulet sauté à l'ail et au poivre. Ça coûte 60 bottes. Tout ça sauté au wok, servi avec un peu de riz et un œuf plat par-dessus. Également servi avec un petit bouillon. Voilà, c'est servi en deux minutes et c'est délicieux et ça coûte 60 bahts, c'est-à-dire moins de 2 euros. Et je suis revenue aujourd'hui, cette fois-ci j'ai choisi un red curry avec du riz et un œuf au plat. Et c'est toujours servi avec la petite soupe pour le prix glorieux de 60 bahts. Aujourd'hui j'ai commandé un rice, garlic, pepper, chicken. Ça coûte 60 bahts. Donc c'est du riz avec de l'ail, du poivre et du poulet. Et encore une fois, c'est réalisé devant vos yeux. J'ai demandé un œuf au plat par-dessus. Voilà, mon ami a commandé un pas de taille au poulet. Cuisine minute avec un petit peu de cacahuètes pour le dessus. D'abord le poulet a frit légèrement, ensuite elle a enlevé la. Elle a l'huile. Et maintenant elle ajoute le poivre, l'ail, un peu de sauce soja. un peu de bouillon, des carottes, de l'oignon, un peu de sauce de soja noire, c'est celle qui est épaisse, un petit peu sucrée, un peu plus de bouillon, Et voilà, et voilà, c'est prêt. Kaponka. Kaponka. Soy Mac. Kaponka choses. Yumi. Voilà, et c'est servi avec un petit bol de bouillon de, de légumes. délicieuses assiettes. Ils font aussi quelques pâtisseries et pour les gourmands, ils font aussi de délicieux gâteaux au chocolat. Ça coûte 80 bahts la part. Tous les gâteaux sont réalisés par le chef qui, je le rappelle, a travaillé dans un hôtel 4 étoiles. Alors là, il est en train de cuisiner des, des bananes frites. présente d'abord ici, ensuite il les fait tremper dans une, une crème au lieu de coco ici. Et puis il va les faire frire comme on le voit dans cette marmite. sweet potatoes. Sweet potatoes Ah, sweet potatoes, ok. Les pommes de terre douces, donc il a fait des pommes de terre douces et des bananes. Et il est très réputé dans le quartier. Cuisine minute, encore une fois, on le fait devant vous. On le met un peu à égoutter et hop, la cliente va partir avec. Les 8, 20 bahts, elle en a pris deux fois, donc 40 bahts. Voilà qui va bien aider parce qu'ils ont mis en place un menu avec des jolies photos. Moi, c'est clair avant, c'était uniquement le tableau, ce qui était sympa aussi. Mais je pense que pour les étrangers qui ne comprennent pas forcément le taille avec les photos, ça aide un petit peu. Et donc la spécialité du chef, c'est quand même la pâtisserie. Donc euh, on montre aussi ici les pâtisseries qu'il propose. Et elles sont présentées dans le petit frigo qui est ici. Il a obtenu un, un certificat. Kun petit nickname, c'est Sak. Voilà, si vous voulez goûter la pâtisserie de Kunsak ou la bonne cuisine thaïlandaise, ici à Talingnam, c'est le restaurant Papa Croissant. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous remercie pour vos likes. Peut-être pourriez-vous partager ma vidéo. Elle pourrait intéresser d'autres personnes qui se rendront prochainement à Koh Samui. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et cette bonne adresse à tester ici à Koh Samui. Je vous dis à bientôt